Bonjour, bonsoir les amis. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. C'est toujours votre papa Mazou. Toujours votre papa Mazou. Je suis disponible pour vous 24 heures sur 24 heures. J'ai changé de nouveau numéro parce que les pirates ont piraté mon WhatsApp. Vous voyez? Et voilà mon nouveau numéro. Plus 229-91-93-08-62 D'accord Et je suis ici pour vous montrer une démonstration du portefeuille magique. Le portefeuille magique existe et réellement. Et je prie à tous mes clients de me recontacter sur mon nouveau numéro. Plus 229-91-93-08-62 Veuillez bien regarder avec moi. Vous voyez dedans, il y a quoi? Il n'y a rien dedans. Vous voyez? Je vais fermer. Vous allez voir. Oh, je vous implore, Bouddha, mamie. Oh, Je vous implore, Bouddha Mami. Oh, je vous implore, Bouddha Mami. Oh, je vous implore, Bouddha Mami. Nous, nous allons voir. On dit que le portefeuille magique existe réellement. Regardez avec moi. Rien que les billets de banque. Juste 129, 91, 93. 0862 62, toujours votre grand maître, papa, Mazou regardez très bien, vous voyez, bien que le billet devant, bon. plus 200, de 29, 80, 11, 93, 08, 62, regardez, bien que le billet devant, bon. merci.